On dit à voix haute, je suis gentil. Plus fort, je suis gentil. Encore plus fort, je suis gentil. Plus doucement, je suis gentil. Encore plus doucement, je suis gentil. On le chuchote. Je suis gentil. Maintenant